Tu veux faire quoi aujourd'hui Oh bah je vais tenter de la game viewer T'es un peu suicidaire quand même Ouais j'aime les risques Tu veux venir avec moi Tu veux jouer Je te, je te considère comme un viewer quelque part Non Alright, I'm gonna show you guys I'm, I'm in Paris. Me, I'm a Mary Oh Mary, really Mec, comment t'as fait Attends excusez moi excusez moi faut que j'intervienne sur un point de détail Euh non parce que je sais pas comment je sais pas depuis quand sont dispo les serveurs test mais il est déjà copper <rire> C'est dingue J'ai jamais vu ça Comment hey eh, MZ là Yes, y mes... comment t'as fait pour être Wood euh, je sais pas quoi là Wood 1 il s'est passé euh, quoi bah, C'était de la... j'ai fait des games random et voilà oh, ouais. Bon on va tester les shields C'est parti Bagarage a pas de la sortie. Attention, a quelqu'un qui est tu à droite. Quelque part dans les trucs rouges là. Dors-toi Euh, Ah, dors-toi, mais à côté de Allez là, j'ai envie d'essayer les shields, j'ai envie de shielder toute la journée, toute la soirée. Ça va tryhard, pas non plus ta mort. Le mec, ils sont quiet, on a pas le droit de perdre, hein, on donne tout. Hein. C'est vrai, c'est bien, c'est bien, la mentalité est bonne, ça me fait plaisir. Oh là, oh là. Euh, ok, maestro, bouclier. Partir. On va tester les nouveaux boucliers. <rire> Alors c'est marrant parce qu'on peut voir. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est moi ou il y a une petite ligne. Hein oh. Oh ça, ça va prendre en compte ça. Ce petit espacement là, il est à prendre en compte tout le game. Oh, ça crée une mini ligne ce truc. Alors là, malheureusement, la, la, la disposition du truc n'est pas euh, n'est pas favorable. Mais dans d'autres dans situations, sur d'autres BP ou d'autres coins, je pense que cette micro ligne là peut être mortelle. Je vais me faire défoncer parce que je regarde le bouclier. Depuis tout à Ouais, ça en fait des étudiants sur ce point Ah je comprends pourquoi t'es Copper 3 là <rire> Bon je vais faire un kill avec ma ligne Ouais bon bah là c'est un peu abusé mais... Oh non Oh Oh Oh j'ai inventé une ligne avec le bouclier A partir de maintenant ça s'appelle la mairie Regardez bien la mairie Est-ce que je peux faire un truc oh. La mairie 2, ça c'est la mairie 1 La mairie 2 Ah non, non, non, mais what Putain, il avait presque un HP. Bon, ça passe. Je la connais pas encore parfaitement. Alors, ces nouveaux boucliers. Eh ben figure-toi que les nouveaux boucliers, ils sont archi bien. Sur Oregon, j'ai déjà inventé un système pour défendre le top garage et l'escalier rien qu'avec un bouclier. Ça s'appelle la mairie. Et si un jour, vous voyez des pros le faire, sachez que je l'ai fait avant eux, en live. Le jour de la sortie du truc. Et dès que vous verrez ça euh, en pro-league, vous faites « Oh, t'as vu, ils ont fait la mairie ». Ah, oh, trop bien! J'ai inventé un truc. Faut le breveter. Ouais, carrément. Bon, par contre, 2 minutes 30 là. Euh, Ça fait la mira. Allez, ah ouais, mais a planté là p... le son, moi, il était devant moi. Oh. Il est temps de prendre le maestro, mais pas le maestro maestro, le maestro de Mary, le maestro Rook. Il est temps de vous montrer le Mary qui tryade sa race avec un Rook. C'est un Mary hors du commun. C'est un Mary champion. Je lui, mets, je lui mets, je lui mets, je lui mets, je lui mets, je tire, je tire dedans. Il faudrait une ouverture euh, rotative euh, à ce niveau-là afin de pouvoir euh, circuler. Voilà, merci. Hop là. Ne faites jamais ce que je fais, c'est-à-dire rommer avec écho euh, Ne le faites pas, hein. surtout que je vais mourir en, dans deux secondes. Je je reste tranquille. Ça va, pas là Non, jamais. Bah ouais, mais j'aurais pas dû aller sur mes drones. Pourquoi je l'écoute lui Je suis un roamer moi. Je suis un éco-roamer, pas un éco-droneur. C'est une nouvelle strat que j'ai mis en place et ça marchait très bien. J'aurais pas dû l'écouter. Jamais quand vous romez avec écho n'utilisez vos drones. Jamais. Ok, je vais vous réapprendre. R6. Ok, bah ton colis, on a rien compris. Ah oh T'as mal taché oh, On les a brain mec, on est des malins! On est des malins! Tu la sens la balle dans ma tête là? Une minute les gars, il est où diffu Faut de rentrer, euh... le diffus? passe moi le diffus, je vais rentrer! J tu vas me couvrir! Toc, toc, Bandit euh, Stairs, faut jouer ensemble les gars. Allez, allez planter, 27 secondes. Si tu plantes pas, t'es mort. Oui! Eh, C'est moi qui ai fait le tap, hein, le bandit il avait plus de vie. Hein, euh... Donc félicitez-moi aussi, s'il vous plaît. Merci, Merci. moi j'ai besoin de reconnaissance. J'en ai un dans la construction le gros rook que je vais me faire un plaisir de défoncer ce sur la gauche tu peux me droner s'il te plaît j'ai plus de drone il y en a un autre il y en a un autre je demande un drone allez, dronez moi dronez moi les mecs dronez moi allez allez vous êtes des monstres, on l'a fait en 4v5. Vous avez le droit de tous rester parce que vous êtes des ouf. On va retourner sur les TTS. On va essayer de voir si ça fonctionne. Enfin, s'il y a plus de matchs que tout à l'heure. Bon, voilà pourquoi on n'a pas été sur les TS cette... là. Parce qu'il n'y a pas grand monde finalement. <rire> Faites un 5v5. Ouais, on pourrait faire un 5v5. Est-ce qu'il y a 5 personnes dans le... dans... là qui ont le. Qui... Est-ce qu'il y a 5 personnes qui ont le. Est-ce qu'il y a 5 personnes Les gars, restez dans le coin, on va faire un 5v5. Ça ira plus vite, je pense. Sauvegarder la sélection. Hop, Créer comme joueur. Euh... Du coup, est-ce qu'ils sont avec moi, les mates mm. Oh j'ai quitté. Oups. <rire> la boulette. et J'ai fait une boulette. 4 minutes il reste. Ok, ça ira plus vite je pense. Mmh, moi je vais prendre du bouclier. Bah oui je prends le bouclier pour vous montrer les boucliers, c'est le but du jeu quand même à la base, hein, de vous montrer les nouveaux boucliers. la ligne à droite Il y a un drone sur mon cul là. Regardez ma cam, ma cam pour dire à la chaîne si ça arrive le... Voilà, ben bah voilà, exactement ce que... Ah non ça m'a eu en rappel, autant pour moi Je suis vraiment fan des nouveaux boucliers Il arrive là à la porte, il arrive à la porte Il est à terre, il arrive sur le ping elle est trop bien ma cam Elle va raise, elle raise, elle raise, elle raise Poulet, non t'es bien, t'es bien poulet Tu es à brain, t'es un monstre Ah non elle plante, elle plante sur le ping T'es un monstre Non oh, je l'ai mal mis Ouais au top Y'a personne qui défend le top là Tu veux te voir de la derrière j'avais oublié ce détail important. Ah, attends, attends, regarde, regarde ce que je vais faire. J'invente des lignes. Où ça, où ça, où ça monde blanc Sophia. Nice, Toujours peu. Extension il y en a deux Twitch chez Sofia Quelle extension Tableau Extension à côté de lui. Ouais a la Ping ping ping C'était important pour moi de faire ça